Et ça, filme. Tu m'entends Ouais. <coughs> Cher futur moi, mmh, je suis enchanté de te en rencontrer. Je m'appelle Ike. Euh, J'ai 23 ans actuellement, et je suis euh, dans ma chambre. Alors c'est... Au niveau de la personne que je suis actuellement, dans mon caractère, je sais pas si j'aimerais voir grand-chose changer. Je me sens bien avec moi-même, j'aimerais bien euh, continuer à me détacher comme je le fais du regard des autres. Ça, ce serait quelque chose qui me plairait beaucoup. Donc, euh, j'espère que tu te sens toujours bien avec ton corps. Pff, si c'est pas le cas, à la limite, ça veut dire que, bah, on a pas eu de bol et qu'on a commencé à prendre du bide. Moi, moi, je suis sûr que je t'aimerais comme tu seras. Là, si je te voyais, je, te... je pense que je t'aimerais bien. Alors, quand je te dis Anne, soit, soit ça te fera... Soit t'auras un petit sourire mélancolique de... qui te rappellera ce petit moment de, de ta jeunesse où t'étais avec elle. Mais, mais j'espère vraiment que... Bon, c'est un peu... Oh, c'est gnagnant de dire ça, mais j'espère qu'elle est à côté de toi et qu'elle regarde la vidéo avec toi. Si elle est là, Anne, hein, je t'embrasse. Je t'embrasse du fond du cœur et je te remercie d'être encore là. Puis si elle est pas là, si elle est pas là, il doit y avoir quelqu'un d'autre. Tu peux pas être seul. J'espère pas. puis il y a encore quelqu'un d'autre aussi. Ya, es a Est-ce qu'elle est encore là Comment j'aime mon chien maintenant, j'arrive pas à imaginer que tu puisses l'aimer autrement. T'es pu l'aimer autrement. Alors, forcément, je me dis que tu as été là pour elle. Yeah. Voilà, pas envie de monter dans le lit normalement. Hein On en arrive à la partie justement où j'ai un petit peu peur vis-à-vis -vis de toi. Est-ce que tu as gardé mes convictions Est-ce que tu as gardé mes valeurs Est-ce que tu es resté fidèle à ce que je me promets actuellement Est-ce que tu mets un pied d'honneur aux questions environnementales, aux questions sociétales ou est-ce que, bah, c'est un petit peu devenu pour ta gueule, quoi. Est-ce que est-ce que tu continues à... Est-ce que t'es toujours végétarien est-ce que t'as recommencé à bouffer de la viande Est-ce que... Est-ce que tu respectes ce que j'aimerais être Est-ce que tu... Est-ce que tu serais pas devenu euh, un con Un con qui qui qui passe d'un taf alimentaire à un taf bien payé pour se dire « Oh, bah, je vais y rester, euh, la sécurité avant tout. » J'espère que c'est pas ça. Si c'est ça, maintenant, euh, c'est le moment. Casse-toi. Arrête, arrête tout. Pars. par achète un champ, achète une ferme et, et va vivre tranquillou là-bas, parce qu'honnêtement, c'est pas toi. Si c'est si si ce que t'es devenu actuellement, c'est pas toi. Et honnêtement, je suis déçu. Non, ouais, si, si ça... Mets mal à l'aise, là, tout ce que je suis en train de te dire sur ce que j'aimerais que tu sois et ce que j'aimerais que tu sois pas. T'es pas obligé de tout changer, parce que forcément, t'as des raisons que je peux pas encore connaître, que je connaîtrais sûrement. Pense un peu à moi. Pense un peu à moi, pense un peu à ce que je veux, ce que je veux maintenant. Essaye de pas me trahir. En fait, le truc, c'est que j'espère que tu verras jamais cette vidéo, que tu seras tellement reculé, dans un coin profond, à vouloir tellement d'autonomie que bah, que t'es pas d'ordinateur, que t'es pas de que tu sois pas tout le temps sur internet, sur les réseaux sociaux, c'est de la merde, ça te bouffe du temps et. Pff, ça t'apporte pas de satisfaction, on va dire. Enfin, je commence à dire n'importe quoi. Allez. J'ai oublié de dire au revoir. Au revoir. On se revoit dans dix dans ans. J'espère que tu seras bien. J'espère que je serai bien. Allez, salut. Sans vraiment songer aux conséquences, puis..